Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les villes de France, huitième épisode de la série. Je suis ravi de vous retrouver. Et en plus, ça a été l'occasion pour moi de retrouver une personne que j'aime beaucoup. Madame Charlie Danger. comment tu dis. ça va trop bien. Oui, hein. Bon, elle est magnifique mais sinon c'est trop cool. T'as la forme Ouais, super. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans la belle ville oui, moi aussi, Je suis trop heureuse de t'accueillir, ça fait trop plaisir parce que bah, déjà, un, on peut se voir. Ouais. Et deux, dans mon spot. Donc là, ça va être les terres-terres, donc je vais pouvoir te montrer un petit peu... Euh... C'est trop cool vraiment j'ai pu voir un petit peu euh, hier en marchant on est venu pour voir euh, et je te l'ai dit un match ouais. de football <rire> résultat contrasté <rire> Du coup, on est le lendemain, on va tourner l'épisode des villes de France ici, donc on va visiter un petit peu, on va aller voir un peu des choses. Comme elle a dit Charlie, il y a les manifestations, donc les causes sociales, etc. On comprend totalement, donc s'il y a un peu de poubelle qui déborde, ou alors des gens qui manifestent, c'est légitime, on ne se moque pas, on laisse ça tranquille, nous on fait notre petite vidéo, on dérange pas, et on va visiter cette belle ville. Où est-ce qu'on commence Ici Charlie Alors là, je t'ai emmené dans un lieu qui va être assez symbolique, parce que euh, tu es peut-être au courant. Donc, oui, il y a beaucoup de débats interrégionaux. Euh... Première épisode, c'était Voilà. il y a des échos, des ragots, de personnes qui disent que Nantes, c'est pas la Bretagne. Là, je vais faire polémique et je pense que je vais me prendre probablement euh, un shitstorm d'insultes. Allez-y, <rire> d'accord Je défends ma position, d'accord Donc on va un commencer argument. au château des ducs de... Bretagne Bretagne, incroyable <rire> Alors il y a un petit indice dans le titre, ouais. c'est que Nantes historiquement c'est la Bretagne. D'accord. Dans des plaies orageux. <rire> et euh, là le château du coup dans lequel on se trouve, je trouvais ça mignon de commencer par là. Et en plus ça m'arrangeait parce qu'après on va aller dans l'autre direction, donc c'était cool. Yes. Mais donc ce château là, il a été fait je crois, si je dis pas de bêtises, au 15e, mais il y a des trucs notamment euh, qui datent du euh, 17e, 18e. Yes. Et à la base il avait été fait par le duc de Bretagne, je crois qu'il s'appelait François quelque chose. Okay. Et c'était un peu sa résidence, euh, son petit spot euh, quand... Euh, il devait traîner. Parce qu'il est impressionnant, comme ça, ouais, en centre-ville, un château, ça me rappelle euh, un peu le château, château d'Angers. J'avais euh, fait le château d'Angers. En Angers. Angers, il y a un château un peu similaire, pas loin du centre-ville. Ouais. Et franchement, très stylé. Bon, pas forcément la même chose, parce que lui, il est encore plus imposant. Mais, mais surtout, à euh... l'intérieur, en fait, c'est hyper grand et euh, il, est... il a plein de styles. Y'a quoi, à l'intérieur a un euh, musée Je vois, je bien, sais, il y a complètement un musée d'histoire ouais. de Mais on va pas y aller, aller parce que c'est fermé. Ouais, Mais euh... bien, <rire> et euh, il s'appelle le château d'Anne-de-Bretagne, de... okay. parce qu'en fait, sa fille, euh, à ce duc-là, elle s'est mariée avec deux rois de France qui étaient Charles VIII et Louis XII. Oh là. Et ça se trouve, je me trompe. Quand elle s'est mariée, du coup, les rois de France, à chaque fois qu'ils voulaient venir visiter la... Bretagne, et <rire> eh bien c'était leur résidence officielle. C'est fou ça. C'est drôle quand même pour une ville qui n'est absolument pas bretonne ils, hein. étaient, ils étaient bien placés voilà. cours, Exactement. Hein. Ils étaient bien placés. Alors, et donc, donc du voilà. coup, là, ce petit château centre-ville, il mène vers où Parce que hier, j'ai pu marcher un petit peu. Ouais. Donc il y a des endroits, genre, j'ai déjà pu voir un peu. Voilà. Mm -hmm. J'ai triché. Et donc du coup, j'ai pu voir ce genre de petit centre-ville un peu pavé, un, mm -hmm. petit, un peu petite rue et tout, que, que j'aime bien. Moi, personnellement, une des raisons pour laquelle je trouve que Nantes est une très belle ville, ouais. au-delà du fait que c'est ma ville, voilà, c'est que on a vraiment un, un endroit qui est très multiculturel ouais. et où on a plein d'époques qui se chevauchent c'est très hétérogène en termes de style on a une zone là dans laquelle on va passer je crois qui est bouffée, qui est beaucoup plus euh, vieille, avec justement un style très pavé, très euh, médiéval, ouais, etc. Bah ouais. Quand tu vas dans le centre, t'es beaucoup plus sur un style euh, haussmannien, euh, 19ème, euh, tout ça, tout ça. Après, euh, t'as le style un peu plus steampunk quand tu vas sur les quais, avec euh, le côté un peu Jules Verne. Ouais, je vois le délire. On va aller au hangar à bananes, si les manifestations nous le permettent. Mais, mais le nom est, est fantastique. Ouais. Le hangar à bananes. Complètement. Je te raconterai pourquoi il s'appelle comme ça quand on va aller euh, là-bas. J'ai bien aimé aussi ouais. voir le côté un peu île de Nantes. Tu vois. Oui totalement L'île de Nantes euh... c'est assez stylé tu vois nous à, à, à Lyon on a la presqu'île ouais. Donc presqu'île son nom est <rire> sans équivoque ouais. hein, c'est quasiment une île mais donc, du coup c'est aussi le côté très centre-ville Donc quand j'ai vu l'île de Nantes on est passé hier quand on est arrivé ouais. de l'aéroport en, en voiture et c'est vrai que euh, t'as l'impression que a... c'est un côté un peu cool, tu vois. Ouais, complètement. Mais en, euh, en même temps, je crois, si je dis pas de bêtises, là je, je me trompe peut-être parce que j'avais vu ça quand j'étais allée dans un parc. Et ils avaient fait tout un petit euh, panneau explicatif avec ouais. euh, les plans de la ville, comment c'était à l'époque. Il me semble que Nantes c'était très marécageux et que ça a été une tannée. Pour construire dessus et que l'île de Nantes avait été il me semble construite genre euh, rehaussée etc pour pouvoir accueillir plus de place parce qu'il y a eu un moment où euh, ils avaient plus de place donc il fallait bien reconstruire des trucs et c'est notamment pour ça que tous les bâtiments se cassent un peu la gueule si t'es passé devant d'accord oui oui, oui oui ça bave un peu ouais. c'est parce que justement c'est pas construit sur un sol euh, sol très très euh, stable. stable et donc du coup ça a tendance un peu à faire mais oh c'est assez là cute là là. par contre quand tu vas dans les apparts à l'intérieur j'ai un pote à moi bah, d'ailleurs c'est Mathieu Sommet euh, qui euh, allait quand on traînait ensemble de temps en temps, son appart avait vraiment genre... Il penchait Un petit peu, ouais. C'était C'est ça, quand tu posais un truc sur la table, ça... <rire> C'est comment la culture culinaire à Nantes Genre je sais que chaque région ouais. a un peu ses spécialités machin Forcément quand j'avais fait la, la vidéo à Rennes Le bouseux il m'avait présenté La bah, galette quoi, ouais. galette bretonne et tout C'est comment au niveau culinaire à Nantes genre Bah euh, un peu similaire à la Bre... Enfin vraiment je veux pas... Euh, je vais me faire défoncer hein, vraiment Mais vraiment un peu similaire à la Bretagne On a de la, En gros plat euh, On a la galette, euh, tous les trucs comme ça On a, on a des très bons trucs, notamment on a de très bons Restos à ramen oh. Et je le précise parce que c'est assez rare Notamment euh, je sais qu'il y a certaines villes comme Rouen etc où c'est un peu la, la dèche donc euh, franchement c'est c'est assez cool d'ailleurs, le à Raven Bah ouais c'est ce <rire> que j'allais dire, j'allais dire t'as choisi bien ton timing là Moi, moi je t'ai dit, genre, hier on était là, ouais. je suis allé marcher vers là-bas tout ça ouais. machin Là-bas t'as une cathédrale qui a brûlé d'ailleurs il y a pas très longtemps, il y a quelques années ah ouais Et euh, alors ça c'est pour la petite anecdote, juste derrière la cathédrale t'as le jardin des plantes Dans le jardin des plantes t'as des serres un peu victoriennes etc dans lesquelles tu as des plantes Et... <rire> Un, un pote à moi qui s'appelle Maxime là-bas qui, qui fait toujours, d'ailleurs si je dis pas de bêtises un truc l'été qui s'appelle dormir dans les serres ou je sais plus comment ça s'appelle une nuit dans les serres, quelque chose comme ça Stylé. où en fait euh, il a l'accord avec la ville de Nantes et tu peux ramener son petit sac de couchage et faire un dodo dans les serres et toute la soirée il te fait euh, des explications sur euh, toutes les plantes qui se trouvent à l'intérieur du jardin, euh, tout ce que tu peux y trouver etc <rire> et c'est trop bien en mode ambiance un peu feu de camp etc et ça tu vois ça me fume parce que vraiment ça c'est ce que j'ai dit à mes, à, à mes amis et tout Dès qu'on est arrivé ici Genre Nantes J'ai senti une atmosphère unique Ouais <rire> Genre vraiment J'ai senti une atmosphère Que je n'ai jamais vue Dans une autre ville Genre quand tu arrives C'était très jeune Très étudiant oui. Très manifestant Tout ça machin ouais. Forcément La période s'y si prête Ensuite j'ai vu aussi des gens Tu vois Un peu qui traînaient Un peu ambiance sordide Des fois ouais. tu vois J'ai ressenti un mix De plein de trucs et Genre dès la sortie de la gare Genre dès un peu le centre-ville Et tout ouais. ça machin Mais j'avais jamais vu ça ailleurs j'étais c'est perturbant Mais en fait ce qui est assez cool Pareil chose pour laquelle j'aime beaucoup Nantes C'est que c'est une ville hyper dynamique et Qui est très axée sur les 18-30 ans Ok Il y a énormément d'activités Énormément de propositions De trucs, de machins à faire En fait tu peux jamais t'emmerder dans cette ville D'accord Et on a aussi un truc qui s'appelle le voyage à Nantes Ok en gros c'est une sorte de Bah là tu vois on est dessus C'est la ligne verte tu vois Qui traverse oh l'intégralité de la ville Et si tu veux te promener dans Nantes Tu peux juste suivre la ligne verte Et ça va t'emmener dans des spots Qui sont euh, soit une installation d'art soit euh, un truc complètement je random trop et un style que l'autre jour, ils avaient... enfin c'était pas l'autre jour d'ailleurs, c'était oh. il y a quelques années. Oui, tout à fait. Je ne sais absolument pas comment est-ce qu'il s'appelle. <rire> je ne pourrais pas te renseigner. Il y a un petit marché trop mignon. Euh, je crois c'est les dimanches, mais pas que. Peut-être les samedis aussi, qui s'installe juste là sur le côté et c'est que des livres Et moi je trouve tous mes Jules Verne ensemble parce que je collectionne les premières éditions des Jules Verne D'accord, stylé ça Et qui se trouve juste là-bas, donc petit spot assez stylé pour... Et euh... Et donc du coup, cette, cette ligne là comme ça qui permet Exactement. juste d'avoir euh, des, des objectifs centraux un peu, c'est Et t'as une carte et tu peux aller faire euh, des parcours différents en fonction de combien de temps t'as envie de marcher etc T'as notamment par exemple euh, sur l'île de Nantes, euh, pas sur l'île de Nantes, si sur l'île de Nantes une, une installation avec une lune, mais c'est des trampolines genre tu rebondis dans les cratères <rire> Tu vois Nantes Vraiment voilà. pour être honnête, genre j'ai un peu euh, enjolivé la chose parce que bien sûr moi je, je suis quelqu'un j'aime pas vexer ou quoi que ce soit ouais. tu vois Mais pour rigoler en arrivant hier j'ai dit mais wesh ouais, c'est une ville de saletin oui. ah, <rire> banque ah, Pas, pas de manière insultante tu vois, et donc du coup quand là, tu m'as dit font du trampoline dans des cratères Mais c'est <rire> un peu ça, on a un côté assez artsy, euh, si on était euh, un signe astrologique ouais. on serait le verso tu vois Ok Genre c'est un peu euh, on est anticonformiste <rire> <rire> euh, on on, on s'habille de façon originale parce qu'on a envie de prouver au monde qu'on n'est pas comme que les autres. vous êtes <rire> Tiens, j'avais posé la même question à Simon, ouais. genre à Bordeaux, il y avait beaucoup de gens qui disaient effectivement Bordeaux ça avait un peu changé notamment parce qu'il y avait des parisiens machin ouais. moi à l'inverse genre je sais que c'est un truc il y a beaucoup de gens qui disent que Nantes ça a changé mais que c'est devenu un peu genre plus craignos euh... genre est-ce que toi en tant que nantais genre tu l'as ressenti ou alors c'est différent est-ce que c'était comme ça avant ou pas typiquement hier j'ai croisé un abonné je lui parlais ouais. de ça et il me disait lui c'est depuis le covid 2020 apparemment il a vraiment lui chanté un changement Tu vois bah moi je t'avoue que ça fait quand même maintenant bien euh, ouais 10 ans mais en fait j'ai fait une petite pause euh, ouais. pendant un an mais j'ai globalement fait euh, quasiment toute ma vie adulte euh, à Nantes. Yes. Parce que j'ai fait mes études ici et que euh, après j'ai grandi là. Pour moi, ça a toujours été assez craignos. D'accord. Mais après, c'est mon expérience aussi de meuf. Ouais, bah ouais, où, bah Où ouais. euh, bah, toutes les agressions que j'ai pu vivre, euh, j'exagère, il y a eu Paris aussi, mais la majorité des agressions que j'ai pu vivre, c'était à Nantes. D'accord. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, depuis, je dirais, ouais, 4-5 ans, moi, passé, quand il, la nuit est tombée, je, je sors plus. C'est fini. Et genre, t'es obligée par exemple de sortir avec des amis, potes mecs ou des trucs comme ça euh, ouais parce qu'en fait à chaque fois que je suis sortie seule, je me suis fait systématiquement emmerder ouais. quand, quand tu t'es juste emmerdé avec des remarques un peu reloues, ça passe Ouais Mais t'as eu des fois où c'était carrément beaucoup plus vénère Ouais euh, ouais, ouais. Après j'avoue que j'étais un peu conne aussi parce qu'il y, y a vraiment des zones qui sont réputées comme étant euh, un peu craignos. Et genre tu sais que si tu vas la nuit, bon bah c'est un peu à tes risques et périls D'accord Et parmi ces zones là, il y a les quais de la fosse, réputés euh, assez mal on va dire Et moi j'en pensais pas à grand chose et puis euh, euh, je m'étais dit bon tant pis, si. et je rentrais de soirée, on avait été faire la fête à Bouffet, bah du coup de, de là, de là où on vient, là parce que Bouffet pareil c'est euh, là où on a traversé, tu vois, tout ce côté là, c'est Bouffet, et c'est un gros quartier étudiant, c'est là où on boit des coups, et c'est là où Je pense que ça bouge, donc, ouais. voilà exactement, ça bouge pas mal, et donc on avait été faire la fête à Bouffet. J'aime bien voir ça un petit peu comme ça, là, genre euh, grande allée, tout ça, c'est... Là c'est commerce, ouais. donc c'est un peu le, le, la grande place tra transversale où tu peux aller dans toutes les directions, en tram, en bus, tout ce que tu veux. Du coup ouais j'étais allée boire des coups avec des potes à Bouffet, et euh, je décide de rentrer par les quais de la Fosse. Parce qu'à l'époque, j'habitais euh, pas très loin de chantier naval. Ouais. Je rentre, et euh, les quais de la Fosse, t'as des espèces de petites ruelles transversales euh, perpendiculaires euh, au truc. Et à un moment donné, je croise deux gars qui étaient assis sur euh, un petit muret en pierre. Mmh. Et moi, je suis une grosse stressée de la vie. Ouais. Donc forcément, je croise les gars et, et je me dis, oh mon dieu, oh mon dieu, etc. Et après, je me dis, mais t'es vraiment trop conne, Charlie. Faut arrêter de voir le danger partout. Faut arrêter de voir le mal partout. Euh, si t'as un trouble anxieux aussi, rends-toi compte. Euh, c'est à cause de ça. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu pars à, euh... à C'est ça. Et l'air confiante, et il t'arrivera rien. Parce que c'est ce qu'on m'avait répété. Genre, apparemment, si t'as l'air confiant, les gens t'emmerdent pas. Donc, je fais ça et tout. Je marche, je fais ma vie avec mes écouteurs, tranquille. Je fais 10 mètres de plus. Le gars, il me pousse dans la ruelle de côté. Je me ramasse la gueule. Et là, il commence à tirer sur mon sac en mode lâche le sac, lâche le sac, lâche le sac. Et moi, j'étais en panique. Et le souci, c'est que j'ai euh, un très mauvais réflexe c'est que quand j'ai très, très, très peur. Je tétanise. Okay. Et donc là, j'avais tétanisé comme ça sur mon sac, et donc il genre me même si hurlait tu voulais lâcher ouais, euh, consciemment, je tu ne pouvais pas. Lâcher. pas ouais. Il a commencé à. En plus, il était jeune et il a commencé à paniquer. Genre, j'ai vu dans son regard que là, ça commençait à faire trop longtemps qu'il me hurlait dessus et que je lâchais pas, et il a sorti un couteau. Oh, et là, j'ai fait oh bordel. J'ai lâché le sac et il s'est barré après. Oh, et j'ai été portée plainte. Les flics m'ont retrouvé mon sac. D'accord. Parce qu'en fait, ils m'ont dit ah oh, mais on connaît très bien. Ils font ça tout le temps. Je sais exactement où est votre sac. Ils les lâchent toujours au même endroit, etc. Et suis là ah ok donc vous faites rien. Wow. <rire> ok. Terrible. Je sais pas si c'est mon expérience de meuf qui fait que, bah, forcément, j'ai peut-être eu plus ouais. euh, l'impression d'être en insécurité, mais un peu dans toutes les villes en vrai. Ou est-ce que c'est Nantes qui, qui s'est vraiment euh, endurci là-dessus avec les années? Je sais pas trop. Ah, moi je t'ai dit, j'ai vu les deux discours de la part de Nantes qui disaient non, pas spécialement, ou deux qui disaient ouais, franchement, je ressens le truc. Euh, place Royale, eh c'est une très jolie place avec une très jolie euh, fontaine. Oh là là! Et là ils font là des là. installations aussi, pareil, il euh, y a eu plein d'installations artistiques. Une fois, on avait un bateau, etc. Et euh, le petit fun-fest historique de cette place c'est que euh, pendant la seconde guerre mondiale elle a été énormément bombardée d'accord ce qui fait qu'elle était quasi intégralement détruite et ils l'ont refait et euh, ils l'ont refait à l'identique pendant les années euh, 60 à partir des années 60 euh... parce que ah, franchement elle est incroyable bah, Genre, là, ouais. vraiment comme ça moi j'aime trop c'est euh, très joli et là tu vois pour le coup on est vraiment dans un style haussmannien. ok alors que on revient d'un côté là je t'ai pas montré le côté le plus médiéval mais euh, un côté qui est beaucoup plus ancien après on va aller dans un truc qui est beaucoup plus industriel etc et c'est ça que le mien en fait c'est que t'as un peu tous les styles tu sais que j'aime bien les places comme ça ça c'est ça ah, c'est ma cam ça. Il se passe tout le temps des trucs en plus ici. Euh, c'est là où il y a aussi le marché de Noël. Voilà. Oh, énervé ça ouais. Moi j'avais fait le marché de Noël pour dire à Tallinn en okay. Estonie et c'était extrêmement sieste C'était okay. sur une place un peu similaire à celle-ci et vraiment incroyable. Et vas-y, ça, ça va m'amener sur une autre question, ouais. ça, ça doit être euh, peut-être euh, les trucs les plus chers ici non Clairement, là on va monter dans la rue où tu as un peu les magasins un peu bougou, tu vois. Ouais. Bah on va arriver à Place Royale, qui est aussi une autre grande place un peu historique de Nantes. Ouais. Je fais ça pour deux raisons, parce que, un, c'est des places assez euh, intéressantes de Nantes, mais aussi parce que, comme ça, ça nous évite de passer justement par les quais de la fosse où là il y a les manifestations. Ok, tout ce que okay bien sûr. Donc, comme ça, on évite de se faire prendre dans le cortège. C'est comment le coût de la vie ici Genre, par exemple, hier, je t'ai dit, un gars, je, on l'a parlé un peu, il me disait Ouais, le, moi je paye, et il avait un très bel appart, 562 euros. Ouais. Et j'étais là, oh oui, c'est ouais. pas trop cher. Non, été chez lui et tout Oui. C'est pas vrai Ah, c'est un abonné, il Genre, t'as fait le truc de TikTok de euh, Bonjour, est-ce que je peux rentrer chez <rire> vous Ouais. <Yeah." rire> en fait c'est un abonné il m'a envoyé un message et il savait que je jeûnais ok et donc du coup il m'a dit est-ce que ça te dit de venir casser le repas du ramadan chez moi oh, après le match mignon, trop cool avec sa femme et donc j'y okay. suis allé je peux me le permettre parce que je suis un gaillard d'un mètre 90 donc euh, un gars qui m'envoie un message sur insta je le connais pas du tout je ouais. vais chez lui sans problème mais donc du coup c'est risqué le fait pas forcément mais donc du coup je l'ai fait et euh, c'était trop sympa chez lui il s'appelle Ryan dédicace à lui et il avait un très bel appart et ouais. il m'a dit qu'il payait 560 euros j'ai fait mais attends mais moi j'ai connu que Lyon et Paris dans ma vie, j'habitais qu'à Lyon et Paris. Ouais. Moi bon, j'habite en Estonie aussi, mais c'était différent. T'as habité combien de temps en Estonie Deux mois. Ok d'accord. Avec Mike tu, que t'as déjà vu en oui, plus. Oui, tout à fait. Mais et je de... me posais la question. Et okay. donc du coup, euh, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah oui, moi j'ai connu que le Cher, les grandes villes françaises et tout ça, machin. Et des fois ça me frappe quand j'entends certains prix de villes un ouais. peu plus petites, tu vois. Ça, je pense que ça doit faire un petit moment qu'il vit dans son appart, si ouais. je me trompe pas. Ça fait un petit peu deux, trois ans, je crois. Ouais, ok. Parce que euh, en gros, fut un temps.. Nantes, c'était vraiment mais incroyable, pas cher, et tu peux avoir des trucs très très stylés. Moi je donnerai pas d'informations sur là où j'habite, ouais, bah, évidemment, logique. mais j'habite dans un endroit cool, et euh, dans un appartement qui est très cool, et à l'époque quand j'étais locataire, je payais je crois 600 euros de loyer, okay. pour quasiment 80 mètres carrés, dans un endroit <rire> très cool, ok <rire> Genre centre-ville, Incroyable ça Incroyable donc, euh, bah, forcément, euh, très très très bien et j'ai eu énormément de chance. Ouais. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et euh, pendant le Covid, les Parisiens se sont dit franchement Paris bof. <rire> et si on allait dans une ville, dans toutes les villes qui ressemblent à peu près à Paris, mais pas trop loin de Paris, puis quand même Paris, mais pas Paris. <rire> et, <rire> et donc forcément, qu'est-ce qu'il y a à deux heures de Paris qui est quand même vachement proche Paris, pas trop Paris, mais quand même Paris. <rire> eh ben, il y a Nantes. <rire> et du coup, les Parisiens sont arrivés et ça a fait genre une énorme bulle immobilière. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu ne trouves euh, rien. Il y a vraiment, mais là, je cherche des locaux en ce moment. Parce ouais. que j'en ai vraiment besoin on pour le Là, il y a le passage pendrait. Euh, je me fais une petite interlude. Non, continue, continue, vas-y. Tu veux aller voir à l'intérieur C'est très, très joli à l'intérieur. on est libre, on a le temps C'est une, on marche, en plus une on se raconte euh, trop marchande. Et euh, c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Attends, et mais ça fait, tout, ça fait ça Noël. fait Milan ans un peu. D'accord À ouais, Milan, il y a très, un passage similaire. Oui. Tu vois lequel je veux parler il y a des, Tout le monde prend des photos là-bas. Ça, c'est le passage au ah J'aurais regretté de pas le voir, c'est magnifique. Là où il y a le naturel découverte. Et Hermès. <rire> et donc, ouais, Nantes, il y a eu une grosse bulle immobilière à partir du Covid. Et là, maintenant, mais tu ne trouves rien. Mais rien du tout. J'ai un très bon pote à moi qui voulait emménager là récemment. Ouais. Il voulait juste chercher une location. Mais tu trouves rien. Ouais. C'est en fait, il y a même des endroits où c'est quasiment les prix de Paris en fait. Et moi tu vois, j'ai acheté mon appartement depuis le temps. Au début j'étais locataire, après j'ai réussi à l'acheter. Mon appartement pendant le Covid, il a pris Stonks. <rire> Pour aucune raison, si ce n'est que, que les Parisiens gens, sont allés et nous faisons. Elle s'est énervé. Tadam. C'est vraiment incroyable. Moi j'ai un voilà. ami de, euh, il, il y allait cet après-midi après le match, il m'a dit qu'il euh, allait voir la mer. Enfin ouais, l'océan pardon. C'est comment un peu euh, genre les alentours de Nantes ou même. Euh, ouais. Est-ce que l'été par exemple typiquement ça va à la plage, euh, c'est loin, c'est comment un peu C'est la grosse raison pour laquelle j'ai choisi d'habiter euh, ici, plutôt qu'à Paris, alors que moi mon taf, tous mes potes sont à Paris, ouais. pas tous mes potes mais une grosse majorité de mes potes sont à Paris. Mon travail se trouve à Paris. J'ai toutes les raisons du monde de déménager à Paris. Vrai. Mais la raison pour laquelle je reste ici c'est qu'on est à une heure de la mer ouais. à peu près. Et euh, moi j'ai grandi du côté de Guérande. D'accord. Euh, voilà, exactement, le Et sel oui. de Guérande. Mais on n'a pas que le sel. Il y a aussi euh, toutes les régions comme, enfin euh, toutes les zones comme bass sur mer le Pouliguin, le Croisic et tout. Où là c'est full côte sauvage et c'est trop beau, c'est la mer et tout ça. Enfin moi ça me manquerait trop. Je sais que l'été j'y vais tout le temps en fait. je pense que pas tous les Nantais, mais en ce qui me concerne c'est vraiment la raison principale pour laquelle je suis trop contente d'habiter ici. D'accord. C'est que ça m'arrive l'été. Je prends mon chat, mon sac de plage, un panier. Je prends le train ou je prends la voiture si j'ai une pote qui m'emmène et euh, on va à la plage et puis je reviens en fin de journée en fait. Tu mais vois. ça régale ça. Donc c'est trop. T'as pas besoin de, de dire. Oh, Oh là, là, je vais me faire un week-end, ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. même si j'ai envie de rester sur place, j'ai mes parents qui sont dans le coin, donc je peux aller dormir chez eux si j'ai besoin. Donc franchement, c'est vraiment trop bien. Le, le classique que je demande à tout le monde, ouais. qui est un débat... Euh... Perpétuelle. Je suppose que ta réponse va être un petit peu influencée par ça, mais tu es plus océan ou mer Ah, bah moi je suis là, bah forcément l'océan, tu vois. <rire> mais je, je dis je dis la mer pour parler de l'océan. C'est assez rigolo. Ok, ouais, ouais, je vais à la mer. Quoi. Oui, ouais, je vais ça, à la personne mer. Dit je vais à l'océan. Je, je, je connais pas de personnes qui habitent sur la côte atlantique et qui disent euh, je vais à l'océan. <rire> ah si, peut-être dans le sud-ouest. Ouais, peut-être. Mais ouais. Euh, je crois que toute la côte, là euh, notre région, on dit je vais à la mer, tu voilà, vois. Ou je vais à la plage Ce qui est très con parce ouais. que c'est pas une mer en effet. Mais, euh... Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, moi je suis Team Océan. Tous les Jours. Ah ouais Ouais tous les jours. Il y a une raison Bah j'ai grandi au Maroc. Enfin j'ai grandi ah, au Maroc. Oui. Tous les étés j'allais au Maroc. Et donc du coup le Maroc, à part le nord-nord, ouais. par exemple des villes je crois comme Moujda, des trucs comme ça, où il euh, y a un accès méditerranéen, tout le reste de la côte, Casablanca, Rabat, Agadir. Il n'y a pas, pas de belle vague aussi. Exceptionnel. Ouais. Des superbes vagues. Et moi, je préfère 100 fois. Ça, quoique après la Méditerranée, c'est très cool aussi, un hein. sud de la Corse. Ouais, clairement. Hey, les villes de France en Corse, avec Maxime Biagi, <rire> on ira le faire peut-être à un moment. Et là, on arrive du coup à euh, Place Royale. Oh. Euh, Place Gralin, putain, je suis fatiguée. Place Gralin, qui est donc euh, une de mes places préférées pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est jolie. La seconde, c'est qu'il y a le restaurant La Cigale. Ok. Qui est un des, si je dis pas de bêtises, un des plus vieux bistrots de Nantes. D'accord. Qui doit dater des années euh, 1890, 1900, quelque chose comme ça. Il est full décoré en mode art déco, avec de la mosaïque, des glaces, c'est trop beau à l'intérieur. Incroyable. Enfin, vraiment, moi j'adore la déco. J'y vais pas souvent parce que bah c'est pas non plus euh, euh, très... Enfin si, en vrai, pour euh, la qualité de la nourriture, c'est pas si cher. Je ferais des plats autour de 20 euros, etc. Oui bon, bon ça va. Donc, mais c'est quand même... C'est pas le truc où tu vas tous les, tous les, oui, toutes les semaines. Quoi. Je vois, je vois le bail. Mais, euh, mais c'est très très quoi cool. alors Le théâtre Re Gralin qui est euh, pareil, assez vieux. Je saurais pas te dire euh, de quand il date. Okay. Par contre, je sais un truc c'est qu'il a une particularité assez unique. C'est que l'intérieur, donc euh, les, les sièges, etc., ils sont pas rouges, mais ils sont bleus. Et ça, c'est très, très, très, très bah, rare. C'est que j'allais dire c'est toujours rouge au, au théâtre local. Les sièges euh, rouges et bleu c'est vraiment euh, hyper particulier. On m'avait expliqué la raison en plus parce que j'avais fait une collaboration avec eux et j'ai bien évidemment. Oh <rire> <rire> Alors, comme ça, on n'écoute pas bien les collages Non, mais si, en plus, <rire> la, la vache, je suis trop stupide. Mais ouais. mais euh, du coup, non, c'est assez fou. Et ils sont à l'intérieur, c'est magnifique. théâtre, etc., avec euh, le plafond peint et tout. Et ils ont pas fait que peindre parce que t'as un endroit où t'as un personnage et il a des draperies, genre des tissus et tout. Ils ont réellement tissu si une draperie. Il okay. y a un effet un peu 3D, etc. Tu sais que c'est assez drôle, genre Nantes, hier, c'est ce que j'ai dit à un ami à moi. J'ai dit Nantes, c'est exactement comme j'imaginais que ce serait. Pourquoi T'avais quelle idée préconçue de Nantes Alors, j'avais une idée liée déjà aux couleurs. C'est-à-dire que, genre, je sais que euh, les couleurs un peu du club par exemple Nantes. Ouais. parce que moi je suis beaucoup le foot c'est jaune et vert ouais, donc moi j'imaginais une ville assez verte avec des espaces verts okay. et des trucs, machin. quand on est passé par l'île de Nantes il bah, y avait beaucoup d'espaces de... verts de machin ouais. euh, la Loire bien évidemment et ben on ne traversera pas par bah. ici mais ouais, je m'imaginais quand je te disais, le truc assez vert ouais. tout ça machin donc ça je l'ai vu j'imaginais la Loire un peu comme ça Bah ouais. je l'ai vu également et je sais pas au global elle, ça ressemblait un peu à l'idée que je m'en faisais tu vois mais, mais c ça c'est que Nantes étonnamment euh, on a une architecture qui est euh, assez bourgeoise genre là tu vois le cours Cambronne, c'est vraiment l'endroit où t'as un peu euh, les appartements richoux et tout ça Ce que j'aime le plus c'est vraiment les installations Le fait que ça bouge énormément, t'as des activités pour tout, t'as des clubs pour tout Oh j'aurais bien voulu te montrer le musée d'histoire naturelle Bah let's go Il est trop cool pour plein de raisons Déjà parce que c'est complètement mon style ambiance euh, 19ème etc ouais. par exemple Toutes les vitrines euh, sont d'époque Il les petits cartons tu sais Où il marque le nom des coquillages, des machins, des trucs sont écrits à la main à la plume tu sais en mode époque Et il une belle collection une magnifique collection Incroyable collection. Il y a des reptiles, genre ouais. euh, t'as des serpents, t'as plein de trucs comme ça, etc. Et t'as surtout une baleine en squelette absolument Immense. énorme, incroyable. Ils sont également adorables. Je recommande sincèrement genre le Muséum d'Histoire Naturelle, ils étaient trop mignons parce qu'au tout début de ma chaîne, donc j'étais vraiment pas en plus avec une très grosse chaîne, ni rien. Je savais qu'ils avaient dans leur collection une momie et on avait un épisode à faire qui était en lien. Je voulais absolument pouvoir euh, filmer dans les archives des musées, montrer ouais. tout ça, etc. Et ils nous avaient euh, super généreusement ouvert leurs portes, mais pas dans le musée, dans les archives, du musée à l'arrière. alors c'est même pas à l'arrière, c'est dans un spot qui n'est même pas à Nantes, tu vois. Genre c'est okay. vraiment euh, c'est dans oh. un parce que c'est très caché. Ouais, c'est euh, gardé, ouais. Ouais, Effectivement, t'as ouais. des trucs assez ouf. Dans tes contenus, tout ça, machin, t'arrives un peu à avancer, Tu fais quoi un peu Ouais, ouais, j'avance. Euh, en fait, là, le souci que j'ai un petit peu en ce moment, c'est que comme j'essaie de, de produire davantage des épisodes, ouais. ça fait que je peux pas tenir sur, euh, par exemple, un rythme de euh, deux épisodes par mois ou ce genre de choses. Ça demande un peu plus de travail quand même. Surtout qu'on fait des gros sujets, on prend le temps aussi de faire des interviews avec des spécialistes qui prennent du temps à répondre qui sont pas toujours disponibles. Logique à organiser euh, J'ai ouais. pas encore mon roulement euh, idéal pour sortir régulièrement du contenu et en même temps que ce soit du contenu qui soit vraiment assez ouf à, à regarder. Donc euh, là je, je me tâte un peu, j'essaie un peu de trouver les, les différents trucs. En ce moment ce qui me fait vibrer de ouf et je me rends compte ça n'a rien à voir avec Youtube Vas-y fais-moi rêver. C'est euh, un peu cringe Vas-y. Il Vas -y. Y a un jeu vidéo qui s'appelle Conan Exile Ok. Je sais pas si tu vois ce que oui, c'est. Oui oui je vois C'est un vois. peu en vrai une mini mini exclu que je te dis parce ouais, que j'annonce en même temps que je vais revenir sur Twitch. Oh ouais. Mais en euh, en gros, il y a ce jeu vidéo-là qui s'appelle Conan Exile. Il se trouve qu'il y a un mode de construction sur Conan Exile D'accord Et moi je suis une folle dingue de constru C'est-à-dire que sur les Sims, quand j'étais adolescente J'ai été pendant quelques mois la première créatrice de mode euh, française De Sims 3, c'était moi Ici, voilà. là Sur euh, The Sims Ressources ouais. C'est pas une personne qui a enlevé juste euh, l'échelle dans la piscine ouais, ah, là, là, là, exactement <rire> Et non, j'étais vraiment, je suis très fan de construit C'était vraiment mon truc et tout Et donc forcément dès qu'il y a des jeux, un peu de survie avec du mode construit Avec Ça mes potes, parle, ouais. on est comme des guedins et tout Et on a commencé à faire, euh, bah, j'en avais parlé il me semble dans Popcorn des construits mais de zinzin avec des villes entières des cités machin et tout et à fur et à mesure qu'on construisait tout ça bah on commençait à rigoler en mode ah ouais là on a qu'à dire que c'est la capitale et puis là bas c'est le c'est le royaume de machin ouais. et en fait ça fait un an qu'on fait ça et sauf qu'avec un an on a écrit l'équivalent de Game of Thrones. Genre on est parti dans un délire mais beaucoup trop loin. Exceptionnel. On n'a jamais joué sur la carte. Hein. Ah. Juste on construit. Et en fait à un moment donné on s'est dit mais il faut qu'on en fasse quelque chose en bah fait oui, de bah tout oui. ça. genre euh, Et on s'est dit on fait du jeu de rôle aussi à côté. Et si on faisait un jeu de rôle dans le jeu vidéo Conan. Et donc ça va donner Conan RP qui sera donc comme GTA RP sauf que là ce sera sur le jeu Conan Exile. Et où on a tout un lore et ce sera vraiment Game of Thrones avec des intrigues politiques, des re de retournements de situation, etc. etc. et et j'ai très envie de le streamer <rire> parce que vu comment on s'éclate vraiment sur le truc... Il y a moyen de faire kiffer des... des... Ouais. Met, euh, -là. Et bah écoutez les voilà, amis, c'est ce euh... un projet qui va arriver ouais. bon, y a pas longtemps j'ai regardé ta vidéo, de la première guerre mondiale Ah oh oui putain la vache Et, et je l'ai envoyé à May aussi et on était morts de rire Ah je suis contente tu aies Et où tu disais plus... que Pablo Picasso c'était un gros fils de chien C'est le cas, c'était un gros fils de chien Mais actuellement Et, hein. et merde, mais je sais, mais en fait c'est trop drôle Et en fait ça faisait un peu Youtube poop et ouais, tout ouais, Mais c'était incroyable, vraiment mais la était, vidéo est trop euh, bien C'était assez inspiré d'un anglo-saxon qui s'appelle Bill Wirtz Qui fait un peu des formats comme ça etc Et je m'étais dit c'est trop con, on n'a pas ça en France ce serait trop drôle de faire un peu des, des formats beaucoup plus courts et succincts qui sont plus à destination pour le coup des vidéos short donc ouais, euh, insta, ouais, ouais, tiktok ouais, ouais, ouais. et tout ça. La consommable rapidement ça, comme exactement. ça. Exactement et puis qui permettent de donner genre une petite porte d'entrée vers un, un événement historique alors évidemment avec énormément d'humour ça a plus vocation de divertissement que de... Que d'apprentissage. Que d'éducation ouais. hein, clairement. Mais c'est fait une petite porte d'entrée un peu rigolote pour euh, ah bah, L. faire L. Hein. le petit récap tu sais, du truc et tout. Et es aller la voir après celle-là vraiment vous allez kiffer. pareil exclu mais la prochaine je voudrais la faire sur Napoléon. Genre euh, pas sur Napoléon excuse-moi je te dis n'importe quoi sur Char Charlemagne. Okay. Donc, euh, pareil parce qu'on essaie de reprendre un peu des sujets euh, collège, lycée, non non non pour que les, les élèves ils puissent faire ah tiens c'est le ce truc que j'ai vu etc que ça arpingne. Je trouvais que la vibe perruque qui arrivait bien après etc je me suis dit si on fait les rois il faut absolument qu'ils aient qu'ils aient une, ouais. un style quoi. Ouais. Et euh, un, une gueule de roi. C'est ça. Et donc je vais contacter le gars qui faisait l'acteur de Samantha Oops pour qu'il double toutes les parties où c'est Charlemagne qui parle et du coup ce sera la voix de Samantha Oops. Il y a des idées qui fusent dans ouais. cette tête. Il y a voilà. des idées qui fusent dans <rire> cette tête. C'est quoi la suite pour cette euh visite Et ben bah la suite, c'est qu'on va être tenté de rejoindre progressivement le fameux hangar à bananes. Ouais. Et c'est là où ça risque de devenir un peu expédition avec les manifestations. C'est quoi que tu préfères dans, en termes d'architecture dans les villes C'est quoi les trucs qui te font vibrer, les villes dans lesquelles tu te sens bien Moi, c'est simple. Moi, je suis fan, et ça tombe bien parce que du coup, on est en Europe et c'est littéralement ça dans toutes les capitales. <rire> euh, les vieilles villes, les vieilles villes, histoire, les et secteurs pavés, ouais. les, les trucs à ça, euh, ça, ça, ça c'est ce que j'aime beaucoup. Pour ça, genre quelqu'un qui regarde tous les épisodes des villes de France, je me répète souvent sur ce sujet-là c'est pour ça que moi j'ai du plus de mal avec les villes à l'américaine celles où euh, tu peux pas marcher, celles ouais. où c'est voitures partout, très peu d'histoire. après bon, ouais. y, euh, les pauvres, tu vois, ils ont pas d'histoire mais au-delà <rire> du fait d'avoir une histoire relativement euh, récente parce ouais. que dire qu'ils ont pas d'histoire c'est faux, hein, guerre de sécession qu'on sort euh, bon voilà, mais ce que je veux dire c'est que leurs villes n'ont pas vraiment ouais. d'histoire de fou et elles sont très étendues, très voiture-centrées et tout et ça c'est pas mon délire ça ce sont donc les fameux quais de la fosse <rire> les fameux euh, dont je vous ai parlé <rire> et là juste en face on a le mémorial pour... Euh, Oh. L'esclavagisme. Genre, oh, l'immense bâtiment à gauche là euh, Non, là juste en face, c'est en dessous. Ah, on, va, on va passer dessus parce qu'en fait, c'est sur les quais. Okay. Enfin, en dessous les quais. Plutôt. Très bien. Ils sont bien organisés, les quais de la Loire, ou c'est un peu ghetto euh, Ça dépend ce que tu entends par organisé. Bah, par exemple, t'es déjà venu à Lyon non, Moi, c'est toujours jamais. mon idée. Okay, bah, les quais à Lyon, par exemple, je les trouve très bien organisés. Genre, c'est un peu espace vert, tu peux marcher. Okay, c'est bien foutu. Ah tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, ça dépend des zones clairement ici c'est bien pour marcher mais si tu veux aller te poser ce sera plus là-bas d'accord après et donc oui le musée pour euh, la mémoire enfin le mémorial pour l'esclavagisme etc ouais parce que euh, Nantes a un très très très très lourd passé colonial mais en fait la particularité euh, de Nantes c'est que on n'était pas les premiers à le faire je crois okay. qu'on est à, hyper en retard même par rapport au Portugal et tout ça on n'était vraiment euh, pas les premiers et on a été euh, parmi les premiers à arrêter même des ports comme le Havre et tout ils ont continué bien après d'accord donc en fait on l'a vraiment pas a fait longtemps ok mais par contre on l'a fait on l'a fait tu vois ouais, pas à Genre, moitié. on a été quasiment quasiment 50% de, euh, du commerce euh, d'esclaves de, euh, euh, de France. C'est tu sais que ça, c'est vraiment, un... je vais être honnête avec toi, ça c'est un truc dont je me doutais pas du tout dans l'histoire des villes de France un peu à l'ouest. Mais c'est ça qui est fou. Genre, moi je suis lyonnais, ouais. donc ça, j'ai pas, tu vois, ça me dit rien. Du coup là vraiment, quand, entre Simon et, et toi, donc Bordeaux et Nantes, j'apprends un truc. Mais c'est je sais donc pas si euh... des commentaires pour ceux qui suivent la série, mais vraiment, je me rendais pas compte. Moi. Le, le mémorial pour les personnes qui ont envie de le visiter, je conseille. Donc c'est en fait une petite traversée que tu fais et tu passes sur les caisses. Historique, si je dis pas de bêtises donc euh, parce que c'était là où il y avait les bateaux etc pour le coup ça a vraiment marqué je dirais la ville dans le sens où une partie de notre architecture et une partie de, bah, de la culture nantaise voilà. on la doit aussi à ce commerce là c'est horrible hein. toute l'île fait d'eau si elle a pu être construite c'est parce que les marchands s'étaient suffisamment enrichis à l'époque okay. pour pouvoir financer des travaux de construction qui permettaient d'agrandir la ville Et vrai. parce que aussi les quais de la fosse étaient saturés donc du coup il fallait trouver un autre endroit où faire où faire, où faire ça quoi là c'est l'île de nantes qui est juste en face je sais plus si c'est le tribunal ou le palais de justice mais c'est quelque chose comme ça. Parce ah, que ce que j'allais dire, je voulais dire là-bas le bâtiment il est quand même. Euh, ouais comme il est ça, hein et je le trouve pas très beau pour être tout à fait honnête. Il fait un peu moderne style. mais un peu de triste. Ouais pas de justice, c'est ouais. ici oh, oh putain mais j'ai des yeux de fou. Attends t'arrives à voir de là Là-bas Mais non. Parce que et je me suis rendu compte très récemment que ma vue avait baissé. Ah ouais t'as vu elle a baissé mais... et Tu et penses mais... à cause des écrans, des machins Je pense parce que en vrai moi je C'était un peu euh, un des rares trucs sur lesquels je me la pétais, c'est que j'avais une vue d'aigle. <rire> et euh, je me suis fait faire des lunettes, mais plus parce que quand j'étais je restais longtemps focalisée sur les écrans, j'avais tendance, ouais exactement, j'avais tendance à avoir, je sais pas c'est déjà fait, les yeux qui brillent, genre qui font. Doux doux doux <rire> genre un mise <oui rire> dans ta vision. <rire> et ben, du coup, j'ai pris des petites lunettes. Et euh, là, l'autre jour, j'étais chez le médecin. Et je retire les lunettes. Et je mets les lunettes. Et là, j'arrive à lire le texte, mais hyper clair en face. Ouais. Et je les retire et un peu flou. Je les remets clair. Un peu flou. Et là, j'ai réalisé. <rire> je suis putain, je commence à vieillir. <rire> T'as quel âge maintenant, Charlie 27. Non, 27. Tu sais que j'ai eu 28 moi, il y a quelques jours. C'est vrai, ah c'est drôle, je pensais que t'étais plus euh, autour de 30. Un peu de vent mais franchement. Ouais. Euh... Alors à ton avis est-ce qu'on va réussir à passer Parce que je vois qu'ils ont quand même fait le petit cortège pour éviter que ça se faufile ouais, côté. Des gens qui passent, hein. Mais sauf que les machines de l'île elles sont vraiment faut y aller. Faut y aller, il ouais, y, ouais, y a des gens qui ouais, passent. Ouais ok. Bonjour. Bonjour les 5 Pas trop d'écouter de la défaite de Lyon Ah bah on est on est sur ce genre de mood. <rire> Je si, suis totalement, totalement dégoûté. Euh... Totalement dégoûté. Bon, visite la ville euh, derrière ouais, pour un peu. Pour bonne journée, pour ouais, Exactement. Ah, bon, on on vrai. essaie d'aller aux machines de Lille, mais ça a l'air un peu compliqué là. Je t'avais dit que j'allais me faire vanner. Je te l'avais dit ou pas je Alors, je m'attendais pas à ce que la première vanne soit faite par un policier, mais on s'est <rire> C'est sympa le temps à Nantes. Ouais, bah alors là, tu tombes vraiment pas sur le bonjour entre euh, la, le temps, euh, la, la police tout ça. Bref, les trois dernières villes de France, il faisait pas beau. C'est vrai. À Bordeaux, il faisait beau en fin de vidéo. Raison. À Toulouse, il faisait molle. Genre vraiment c'est un délire, genre à chaque fois que je vais dans les villes, j'ai l'impression qu'il faut que je sois en été pour, euh, pour qu'il fasse beau tu vois Est-ce qu'après tu feras un classement genre top tiers de toutes les meilleures villes que tu as visitées Je pense que je peux faire ça ouais Mais ouais. par contre en fait le fait de visiter les villes avec un local ça a un mood totalement différent en fait Ouais mais après du coup ça veut dire que tu te feras des ennemis Exactement genre, Par exemple à partir de maintenant si tu ne mets pas Nantes au moins dans le top 3, je vais être vexé personnellement tu vois Meilleur que Rennes, Nantes, <rire> meilleur que Rennes <rire> mes reines ils sont hyper ghetto, je les aime trop pour ça, ils sont hyper déter et euh, la vibe reine est incroyable. Oui, je suis d'accord, mais ça c'est aussi incroyable. Voilà, là on arrive sur le truc de Nantes. Il y a bien une chose qui définit et qui représente Nantes, c'est ce petit éléphant, voilà. Léger. Euh, très léger, c'est ce qu'on appelle les nefs. C'est là où il y a plusieurs trucs. Okay. Déjà, il y a ce qu'on appelle les machines de Lille. Donc les machines de Lille c'est euh, des machines qui sortent tout droit des univers un peu steampunk et des dessins tu sais, de Jules Verne, il imaginait des créatures volantes, ouais. des, des objets mécaniques, ouais, ouais. des animaux mécaniques et tout ça. Et ensuite, il y a une compagnie, euh, des années, euh, bien, bien bien plus tard, qui a décidé de, de mettre euh, Envie. littéralement en vie euh, ses idées. Et donc, euh, ils ont fait donc, le fameux éléphant qui reste à Nantes, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait euh, des dragons, je crois qu'il y a une araignée aussi, mais qui vendent aussi aux autres villes. Ah, donc, je crois que t'en as en Chine, en as de, de, dans d'autres villes, etc. Et euh, ils construisent tout ça ici, donc euh, plus précisément sur cette partie-là de la bâtisse. Okay. Ici, on a un petit arbre oh. euh, qui a vocation à montrer un petit peu ce que ça pourrait... Euh... Bah, déjà, Juste à être là, hein, bien là. Sûr, bien sûr. Mais aussi à montrer un petit peu ce que pourrait donner Un autre projet de la ville de Nantes Je crois si je dis pas de bêtises qu'il a été en plus Très récemment annulé alors que pourtant c'était incroyable C'était quoi C'est qu en fait, ils avaient prévu de faire un truc qui s'appelait l'arbre aux, aux héros C'est dans une vieille carrière, une vieille mine Où moi j'allais quand j'étais étudiante et tout On a filmé des trucs là-bas et il y a aussi des très bons spots d'escalade Rien à voir et en fait ils ont récupéré la zone Et ils voulaient faire un immense Arbre avec plein d'objets mécaniques dedans. En gros tu peux monter Avec des escaliers, des nasses t'as une chenille qui fait oui oui oui sur des branches comme ça etc extraordinaire mais en termes une idée de de fou. mais idée de zinzin, ça aurait vachement dynamisé ouais, la ville ouais. en termes de tourisme, ça fait hyper attraction ils avaient prévu tout un, train, tout un truc avec des jardins extraordinaires à côté Parce euh, va y trop cher voilà. je suppose, un truc et, comme et ça. À, de ce que j'ai compris apparemment ça s'est pas fait et je pense que ça doit être des raisons de budget voilà. et donc Mais du coup derrière l'éléphant il y a quoi en gros c'est là où t'as tous les skatos qui se rejoignent pour aller faire du dancing ou du longboard, tu faisais du, du skate toi ouais je faisais du dancing oh, euh, avec euh, mes potes <rire> et, euh, et du coup en fait ben, j'ai passé euh, vraiment beaucoup d'après-midi euh, ici sous les nefs et c'est un peu en fait de manière générale c'est là où t'as tous les jeunes qui viennent faire leurs activités loisirs Donc tu as des gens qui dansent de la K-pop Enfin qui dansent de, je sais pas comment ça s'appelle euh... Hip-hop Non le, la K-pop tu sais sur des musiques de K-pop Bah la K-pop Voilà et t'as des, <rire> des gens qui euh, font ça euh, T'as des gens qui font du sport euh, en collectif Oh oui oui, Genre, oui, oui, oui Ils font des assos et tout et puis ils font du sport euh, peut-être même quelques machines ou trucs en plein air, ça. Hein, De temps en temps ils font ça ouais. euh, Nous avec, euh, nos, avec mes potes euh, on fait du frisbee de temps en temps euh, On fait aussi des Alors ça c'est pareil euh, hyper euh, cringe un peu Mais moi j'adore enfin je m'en bats les couilles mais en gros on joue beaucoup à des jeux d'enfants, genre euh, chat, etc. Euh, on fait des poules renards vipères ou des trucs comme ça. Est-ce que ça t'arrive vois, tu sais, qu'on vient t'arrêter euh, à Nantes Ou genre c'est rare vu que vu que sur tes vidéos c'est souvent des ouais. thèmes qu'on te voit pas tout le temps tout ça machin, est-ce que ça t'arrive Et bah alors et c'est étonnamment, ça m'arrive quasiment jamais. j'ai même eu euh, des euh, personnes dans ma vie avec qui j'étais en couple, ouais. qui étaient euh, beaucoup moins célèbres ou ce genre de trucs, qui se faisaient davantage reconnaître ouais. que moi. Ouais, ouais. Mais par contre j'ai énormément de, de regards appuyés, genre où tu sais, il y a des gens qui te dévisagent ou ouais. des trucs comme ça. Et à ce moment-là, je ne sais jamais si c'est parce, ou... Ouais, ou si parce que j'ai une tête qui ne va pas ou un truc comme ça. <rire> ou si c'est euh, parce qu'ils m'ont reconnu, mais j'en sais rien. Mais c'est très très rare. Et par contre, je reçois aussi beaucoup de DM sur Insta, etc., de personnes qui me disent Oh mon dieu, je t'ai croisé dans le tram et, Donc je pense qu'en fait, les gens, peut-être qu'ils n'osent pas venir me voir, ou alors tout simplement, c'est que je n'ai pas vraiment une, traite, une tête très euh, reconnaissable. Non, mais je vois, je vois, je mais, vois. Euh, ouais. Et là, en vrai, ça se voit pas parce qu'on euh, est l'hiver, qui pleut et que c'est chiant. Mais euh, l'été, c'est hyper agréable comme ville. Ouais. Parce que tu peux vraiment euh, te poser dans des ambiances hyper différentes. T'as plein d'activités à faire. À chaque fois que j'ai eu une idée d'un sport, d'un loisir, d'un truc, d'un machin, j'ai pu trouver des clubs, j'ai pu trouver des gens passionnés, ouais. j'ai pu trouver des des, des gens qui avaient envie de partager ça avec moi Et je trouve ça vraiment exceptionnel quoi La, la ville de la jeunesse un peu Ouais c'est ça Et donc là on va essayer de se diriger donc, vers le fameux hangar à Bannes Le fameux et Juste avant ça on va passer devant un truc qui s'appelle le manège ouais. de Lille Et qui est euh, un manège pareil dans, dans l'univers Jules Verne, Steampunk et tout ça ouais. Et c'est un manège qui a la particularité d'être sur trois étages je crois Deux ou trois étages ouais. Et qui s'enfonce dans le sol Donc en fait euh, t'as une partie genre le dernier étage c'est l'étage sous-marin D'accord Où t'es un peu dans un univers comme si t'étais euh, dans 20 milieux sous les mers tu vois T'es dans okay. un poisson et t'as tout. okay. toute une ambiance un petit peu euh, genre fond des océans et tout c'est trop bien c'est marrant ça là on va arriver donc sur les quais donc euh, le hangar à banane, c'est un peu la zone très étudiante où t'as une boîte de nuit où t'as les bars etc. Ouais j'ai vu même à l'époque où ça m'arrivait d'écouter moi même du son genre je crois qu'il y avait un truc très connu à Nantes ça s'appelait le warehouse c'est ça Ouais complètement ouais mais le warehouse ouais assez enfin pour les meufs bah le peu de retours d'expérience que j'ai eu c'était des meufs qui m'ont dit qu'elles avaient eu des problèmes notamment avec des gars qui foutaient des trucs dans les verres et tout ça donc voilà et donc ça c'est le fameux manège dont je parlais. Et ça ça rentre dans le sol Ouais bah tu vois toute la partie là en structure ça rentre des étages en fait là-dessous. Au hangar à Banes, ce qui est assez drôle, c'est que l'été, il y a un truc qui est personnellement mon truc préféré. Ça s'appelle salsa sur les quais. Okay. J'ai fait de la salsa pendant très longtemps. D'accord. Et en gros, tu peux juste l'été, les gens qui dansent comme ça, genre ici, ici, là-bas, etc. Avec de la musique et c'est trop trop bien. C'est incroyable Encore une fois, tu vois, le côté activité et tout ça, mais moi je fais tellement de trucs et j'ai euh, aussi, j je sais pas si t'es comme ça, mais moi j'aime bien toujours apprendre des trucs nouveaux. Oui. J'ai jamais envie de m'emmerder, ouais, j'ai jamais bien envie sûr, bien de... Sûr. Le... La redondance... Et... Euh... Ouais, et au-delà de ça, je trouve que c'est bien d'un point de vue genre, cérébral de toujours se stimuler en allant vers des trucs euh, que tu maîtrises pas totalement ou qui sont un peu en dehors de ta zone de confort. J'ai la petite croyance personnelle qu'on devient un vieux con à partir du moment où tu commences justement à rester sur tes acquis Sur ce que tu sais faire, sur ce que tu connais et que tu t'intéresses plus à des trucs nouveaux Et donc j'aime bien tout le temps apprendre des trucs et chaque année j'ai eu ma petite lubie Pendant un temps donc ça a été le dancing Là, Là en ça... c'est la batterie tu vois en donc, euh... la... Ah bah oui ouais. Elle m'a dit justement j'arrive mon cours de batterie <rire> C'est marrant ça Bah ça fait un an que je fais de la batterie et j'apprends et tout On va... Aux lunes. Oui, tout à fait. Euh, petite lune euh, avec des cratères trampoline euh, de saltimbanque oh. donc Et si tu réussis à sauter suffisamment haut et que tu fais l'étoile, ça pourra faire ta miniature. Oh Attends, attends, <rire> attends, attends, Donc voici les cratères avec... Euh... Avec des petits trampolines. <rire> ah oui, c'est du vrai trampoline. Alors, je vais le faire, mais je fais... Non, non, on va commencer sur le petit, on va commencer sur le petit. Attends, mec, tu sais que j'ai pas fait du trampoline depuis mille ans. Je fais 110 kilos. Moi, je propose, on continue l'interview et tu sautes en même temps en ayant l'air le plus naturel possible Demance. et on parle comme si c'était normal. <rire> on est bien, là. Voilà, question, ça c'est nantes, tu vois. Parce que c'est génial, franchement moi je kiffe Là il y a un petit spot d'herbe où je vais me poser avec mes potes pour pique-niquer de temps en temps. Let's go Parce que justement j'allais dire, c'est quoi la frégate en face là Ah ça c'est euh, un bateau qui a servi, euh, je sais plus pour quel truc. Et il a été stocké ici et maintenant il y, avait, il y a des passionnés, euh, je crois d'ailleurs que c'est un gars qui a vraiment été marin à bord de ce bateau. Ok. Qui a récupéré le bateau, qui en a fait un musée. D'accord Et donc à l'intérieur tu peux visiter. Ils ont tout remis un petit peu en l'état euh, avec euh, les chambres des officiers etc Parce il est immense là hein Ouais clairement J'aime bien j'aime bien Les bouquets, tu vois les petits espaces verts comme ça je comprends pourquoi tu m'as dit qu'ici vous aimiez pique-niquer -pique Non c'est très cool et en plus il y a vraiment pas beaucoup de passages. Je promène mon chat aussi ici Il y a de beaux apports là j'ai l'impression aussi Ouais tranquille hein, franchement il y a pas mal d'endroits de, de, un peu stylés Et pas très très cher Ok aussi. Là on va aller du coup au hangar à bananes okay. Hangar à bananes qui est donc euh, Une zone qui à l'époque était comme son nom l'indique un hangar de de stockage et de là où ils faisaient mûrir les fruits tu sais ok d'accord. Et, euh, et en fait comme je te l'expliquais donc Nantes a un gros passif avec tout ce qui est esclavagisme ouais. et, et commerce dans les colonies et qu'est-ce qu'il y avait également dans les colonies énormément de bananes ouais, et bananes. donc du coup il y avait un gros gros gros gros truc d'importation de bananes vers Nantes et les bananes mûrissaient du coup dans les, les hangars qu qui que ça se trouvent ouais. et ça a gardé le nom de hangar à bananes et ça c'est la grue jaune non parce qu'elle est immense ouais, ouais. Ça a qui fait un, un peu puissant, la vibe d'un énorme Lego, à chaque fois que je passe. C'est vrai qu'il fait cette vibe Lego. Ouais, t'as vu Moi, je trouve qu'il de loin, on dirait vraiment que ça a été posé là et que c'est une miniature. La, la grue, grue Titan, titan Jaune. jaune. Elle propriété de la ville de Nantes. Le res la restauration du monument a été cofinancée par la ville de Nantes. Ah, L'Union Européenne, la région des Pays de la Loire. <rire> C'était pas écrit la région Bretagne. quand hein. <rire> <vrai, t 'en rire> ils sont trop mettent des petits panneaux pour dire c'est nous qui la rénovons. C'est nous qui avons mis les sous. Voilà <rire> Là, en fait, euh, juste en face, ouais. donc de l'autre côté, oui. t'as la butte de Sainte-Anne. D'accord. Et t'as une zone euh, qui est plutôt résidentielle. Genre, euh, tout là-bas, genre vraiment, après, t'as la fameuse carrière dont je te parlais où oui. il a installer euh, le héron l'arbre géant et tout ça et où t'as des jardins qui sont magnifiques et toute cette zone là c'est un peu euh, plus euh, tranquille résidentielle et tout ça ouais ouais, ouais. mais dans, dans toutes euh, les villes de toute façon il y a ce genre de zone résidentielle où il n'y a mais pas de en vrai c'est hyper euh, mignon moi okay. c'est vraiment une zone euh, si ça coûtait pas euh, la peau de, du cul où <rire> j'aimerais habiter parce que t'as un côté un peu presque petit village mais t'es juste à côté de la ville mais le plus beau spot pour habiter à Nantes je pense c'est où c'est un village qui n'est pas à Nantes même c'est à dire que là si tu voulais y aller il y a un ferry qui est là-bas et ça t'emmène de l'autre côté Côté, donc tout là-bas, c'est euh, la ville de Trentemont. Le village de 30 qui est euh, au-delà du fait que c'est un monde un peu merdique, on peut pas se mentir, <rire> euh, c'est vraiment magnifique, c'est genre plein de petites maisons hyper colorées, okay. une grosse ambiance, petit village, ouais, euh, vois. trop coco, un peu Animal Crossing. Ouais je vois j vois, j vois. Et euh, là pour le coup c'est très cool, mais <rire> même chose très cher. A Edimbourg c'est pareil, quand j'y étais allé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs ville magnifique au passage. Moi j'y suis allée il y, a, il y a quelques mois. Oh ça régale, oh, oui. ça régale régal, parce qu'à Édimbourg, bah, t'as vu la petite, le petit village aussi euh, à côté du centre-ville. Nous on est vraiment resté dans le centre. Centre, on a été côté château et tout mais en fait bah, on ouais. est resté genre une nuit donc euh... ouais donc ouais vous avez pas pu le voir et ouais. en fait si tu veux tu as une sorte de petit village similaire à ce que tu racontes là okay. sauf qu'il est à côté euh, du coup du centre-ville et c'est vraiment incroyable Ah oh, ouais bah, c'est exactement ça la veille tu vois un peu ouais complètement et euh, là tu vois tous les anneaux qui sont là là c'est très moche tout de suite comme ça mais en fait la nuit il s'illumine et ça fait de la couleur et quand tu regardes d'un certain angle on dirait juste euh, genre un full rond lumineux tu sais comme okay, ça et ok ok et il est où le hangar à il y en a un en genre fait, non non c'est tout ce que tu vois ah, là c'est une zone tôt, ça, exactement, d'accord. toute la zone sur la, la promenade en fait, le, de ce quai s'appelle le hangar à banane. D'accord, là on va continuer. t'as plein de bars ici. C'est une boîte de nuit, euh, c'est ta, ta, ta boîte préférée. <rire> voilà, exactement. Donc là, c'est pas très animé parce qu'on n'est pas le soir, ouais, mais le voilà. soir, c'est forcément. Bon, bon, je veux que tu reviens ici dans 6 heures, c'est ça, exactement. Mais bon, en tout cas, merci pour cette vidéo. Merci à toi. Charlie. On me laisser oh, la main. La, la, la, la, <rire> <rire> Merci là, franchement c'était super Et bah je tiens à dire que Nantes c'est une très belle ville C'est vrai que ah, ouais, j'ai bien kiffé franchement. Après je pense que Nantes son point, son point fort ouais. Son point stratégique fort C'est pas tant tu vois l'architecture ou quoi C'est vraiment l'ambiance Quand tu vis ici as vraiment, tu peux faire tout. et as, tu te trouves des potes partout les gens sont hyper accueillants sont hyper chaleureux. j'ai fait la moindre activité que j'ai pu faire je me suis fait des potes incroyable et ça c'est fou parce que à l'âge adulte je trouve ça un peu difficile de se faire des potes ouais. euh, des nouvelles de... rencontres genre. Ouais, voilà, genre des fois tu connais des gens depuis 10 ans c'est difficile d'élargir le ouais, cercle on va dire ça. Et bah écoute voilà. exceptionnel et je remercie charlie d'avoir accepté de faire euh, cette petite vidéo franchement très belle visite on a pu voir du centre de l'extérieur des histoires des anecdotes parler de sujets et tout c'était trop cool c'est la première fois que je fais euh, du trampoline dans. <rire> Allez-y Dans une euh, petite ville de France. beat that, ok hmm voilà. Les autres villes, vous ne pourrez pas faire mieux. Vous ne pourrez pas faire mieux. Mais en tout cas, franchement, ça m'énonce très haut dans le classement qu'on fera sans doute un jour. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez kiffé, c'est très cool. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à me dire quelle ville, peut-être avec quel créateur, vous avez envie de voir ça. Je remercie encore une fois Charlie de nous avoir accompagnés pour aujourd'hui. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye